Yo YouTube Je pense que je me suis pas changé, et non mec, je fais juste trop de victoires dans la même journée. Il y a le deagle qui a été up, maintenant c'est juste deux balles dans la tête pour tuer. Honnêtement, je suis un peu une chèvre avec, mais les débuts sont prometteurs. Régale-toi, et abonne-toi. Info officielle, Trivia vient de dire qu'elle a réinstallé Warzone. C'est vrai, K ouf, Il est 57, K ouf j'ai le temps de... J'ai le temps de finir ma petite partie toute mignonne Ou je, euh, je la rejoins Trois balles. Je sais pas quoi on pensait pour le moment. Let's go, Tria sur Warzone Let's go John. Che okay. J'ai l'impression qu'il faut uniquement deux balles dans la tête. ça, les gars. C'est incroyable ça par contre. A savoir combien de temps ça dure maintenant. Putain il y a tellement de nouveautés c'est un truc de ouf. Je suis tout excité chat. Je suis euh, content de faire mon 12h demain. Il va passer comme de l'eau. Je recharge, tu permets C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est, qu est bon votre streamer, chat Trivia Si tu attends, je suis désolé Je tue des gens avec un digueul et j'arrive Ouais, c'est deux balles dans la tête maintenant. Oh, c'est incroyable. Alors ça, les gars, c'est une des mises à jour les... C'est quoi, ce truc Les gars, c'est quoi, ce truc que je viens de remasser Ça me dit que j'ai le crâne en feu. Je comprends. Oh Je... Euh... Tatanus, t'as fait une mise à jour de trop, là, non C'est quoi ces conneries c'est un wallack C'est un wallack Pourquoi est-ce que j'ai un wallack C'est un jeton pour wallacker Mais c'est horrible Comme s'il n'y avait pas assez de cheater Maintenant il y a une sorte de wallack légal Starfou là... C'est incroyable. Ah c'est oh, chouette ça quand même. Hein. Sacrément chouette hein. Frérot, tu peux me tuer ce couteau. Trop mignon. Hashtag bébé chat. Hashtag trop kiki. Oh Hashtag tout mort. Hashtag chaque crevé. Et du coup elle reste longtemps la tiro magique ou c'est qu'on l'utilise une fois et ça casse Ouais ça... D'accord. Non, vais mourir. C'est le moment pour partir rouler sa bosse, chat. 30 secondes est dure Vous parlez de quoi, chat Votre érection On parle d'un autre sujet, actuellement. Oh, tu vas mourir, tu vas mourir chien On remplit la gueule les gars. Vu que demain je vais faire 12 heures de live sur Warzone. Pour vous faire kiffer. D'ailleurs demain il y, aura, il y aura des petits cadeaux aussi. Et, euh, et après on va s'en foutre plein la gueule avec trivia. Il y a un nouveau jeu qui est sorti. multiversus. Et ça va être, ça va être trop cool. Moi j'ai toujours kiffé ce genre de jeu. Donc euh, je, pense, je pense vraiment qu'on va bien s'amuser. J'avais une seule consigne à respecter. C'est de ne pas... pas essayer le jeu avant. Donc j'ai juste mimé tout chez tout. Donc on va tout découvrir ensemble Genre tout tout tout tout tout Ça va être, ça va être trop bien chat Vous avez vu comment ça bouchonne dans ce bâtiment Ils vont se tirer 3 games de victoire Hey, GG man.